Hello J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un concept de vidéo un petit peu particulier J'ai embarqué ma copine Laura de The Bright Side Qui a une chaîne Youtube et un blog Et je vous invite vivement à aller voir parce que c'est plutôt cool Mais oui, je te mets de la pub Donc aujourd'hui on se retrouve à Disneyland Paris Pour faire un vlog spécial des choses qu'on ne fait jamais sur le ouais. parc Alors soit des choses qu'on a vraiment jamais faites Soit des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire On va voir comment est-ce qu'on organise cette voilà. journée Et donc là on est devant la cabane des Robinson Puisque je ne fais jamais cette attraction Puisque j'ai grave la flemme de monter les escaliers <rire> Donc on va aller découvrir ça Are you ready C'est parti J'ai déjà la flemme de monter les marches Il va voir les détails et tout. Mais ouais, ouf. Je vais essayer. On a une jolie vie en tout cas. Pour l'instant, ça va. C'est pas trop rude les escaliers. J'ai un peu le vertige en fait. Ah merde, tu me dis ça maintenant. Bah écoute. Bon, et eh bien là, nous sommes au point le plus haut. Point culminant, tout à fait. Exactement. La vue est ouf. Le problème, c'est qu'il y a des arbres partout. Alors on voit pas c'est dommage Ouais, là-bas il y a Small World. Mais oui, tu devines à travers les arbres quoi. Mais bon, pour notre insta. Oh, il y a un pigeon là. Oui, c'est très route, exotique. Euh, là, où bien Ça ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai fait un petit zoom sur le pigeon. <rire> je vois pas le pigeon. Ah, mais... sérieuse ah, mais... <rire> Attends, attends, attends, arrête de zoomer, arrête de zoomer. Non, tu le maîtrises ton appareil <rire> Non mais il veut pas s'arrêter c'est une blague On est sortis de la cabane des Robinson Moi ce que j'avais je... déjà fait du coup Voilà, C'est toi qui vas donner ton avis <rire> Voilà bah écoute euh, moi j'ai dû le faire quand j'étais très petite J'ai pas vu de différence J'ai quand même une préférence pour la version californienne Parce que c'est une version sur Tarzan que ouais. j'aimerais trop faire <rire> Et qui, doit... qui est bien plus cool je confirme Ouais j'imagine euh, Ça va en fait les marches n'étaient pas si impressionnantes que ça Oui ça va c'est faisable. Mais on a passé un bon moment et là du coup il y a Peter Pan et Wendy qui ont sorti le bout de leur nez Et alors ça ne se voit pas comme ça mais je suis en Disney Boon de clochette donc j'ai hâte de les rencontrer de faire des photos oh Et euh, dis donc mademoiselle on n'a oui. pas parlé de ton Disney World. Alors c'est mon premier épisode donc il faut être très très indulgent Je n'ai jamais fait Disney World de ma vie donc j'ai essayé de faire un truc avec Monsieur Mouche Donc le Bandana rouge et la marinière Premier Disney World. Non, non mais franchement, genre. on reconnaît. Je te jure qu'on reconnaît. Avec le pin, ça fait toute la différence. Voilà, c'est le pin qui fait tout. Ouais. <rire> c'est ça. Mais c'est mignon. C'est mis bien mode Peter Pan. C'est pas tout le cas en plus. Les filles sont en train de se taper une barre parce qu'elles sont pas du tout habituées à voir les personnages. On, on, pas sait, pas, on sait pas du tout comment faire. Nous, on est team attraction, on est pas bah du tout oui. team personnage. On <rire> leur fait un câlin et tout. <rire> bah, je sais pas, faut faire quoi <rire> Bah, <rire> vous pouvez faire un câlin si vous voulez. Hein. Non, mais, regarde, mais non. Tous Moi, je vais faire un câlin. Je sais pas ce que tu veux. <rire> <rire> oh, bah, Gaston, tu sais. <rire> tu peux lui dire que c'est le plus beau Ouais, bon, certes. Jean, tu vois, il est un peu plus beau C'est trop stylé, on a fait la cake, la piscine et puis... oh. tout. Il n'y a pas photos intéressant. c'est Non Dans la catégorie des choses qui n'arrivent jamais sur le parc, il n'y a que 15 minutes d'attente à Peter Pan. Ouais, ouais, les gars, <rire> il faut le voir pour le croire. Hein. Tu n'as jamais pris de face-paste à Peter Pan Je n'ai jamais pris de face-paste pour Peter Pan. Voilà. Allez, c'est parti pour Meet Mickey. En plus, c'est même pas moi qui veux le faire pour une fois. Bah, non, c'est nous <rire> vrai, on va jamais Bah, ouais. Bah, nous, on a. Du coup, on va faire Meet. <rire> du coup, on a fait Mickey, je l'ai jamais fait. C'est hyper bien. comme tu t'as vu. Coucou, Sarah vous l'avez déjà vu dans le vlog du coup hein, mais on s'est Voilà. Ah ouais je me suis incrusté. Voilà. Pile oh <rire> pour les Mercedes. Oh la la ça Sarah La C'était peut-être à rencontrer Mickaël Oui, oui. c'est trop joli en tout cas. Oui, on est en train d'attente. C'est passé trop vite. Oui. Parlé. On a dû parlé. parler. On n'a pas senti la en place. On va voir Mickaël et Family. Oui, oui, oui. C'est trop mignon comment vous êtes... Bonjour. C'est hyper bizarre. Bonjour, bienvenue. Mais attendez, je vais rentrer. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Oui. On va par ici encore en carré Ok, c'est une nuance. Oh, comme elle est trop habituée. Yeah. <rires> De classe, magnifique. <rires> Allez, d'où est-ce que c'est en Mais quartier C'est bon. Allez, on y va par ici Un, deux, trois. En une les filles Super. On fait tous un pouce à Mickey Eh, on Attends, bouge pas. Un, deux, trois. Je c'est hey, vrai, on est content C'est vrai, ça marche Ah oh, c'est parfait Merci J'ai le droit de le faire mais écoute, on verra bien <rire> J'en ai la seule et unique façon, Non, c'est pas belle bah, Tu sais que t'es la première à me demander hein. C'est vrai euh, Elle, est trop, belle, elle hein. est trop belle Tu veux voir ah, Mickey ou pas <rire> Elle est belle Ça te plaît Nous sommes partout Elle fait beaucoup trop. <rire> J'aime trop Mais qu'on est belles J'avoue, je suis passionnée C'est est autorisée par Sarah <rire> Elles sont trop jolies. là comme elles sont trop cool. Bon, c'était bien, Mickey Oui, Oui c'était trop bien. J'ai beaucoup aimé, j'avoue. C'était très mignon. Je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Bah, ouais, moi aussi, je faisais jamais les attractions avant. Les attractions, les Je personnages. C'est pas mais c'était vraiment évident. On a hâte d'avoir les photos. Un pixie, elle a eu une petite interaction avec. Mickey en plus je lui ai dit que je l'aimais, j'avais trop envie de lui dire euh, que j'étais meilleure que Minnie mais je me suis... j'ai fermé ma bouche <rire> mais même la photo et tout je suis trop contente ça va être trop trop joli voilà bon <rire> du coup là on va faire face-passe pour euh, Peter non, Pan qu'on qu a déjà fait et après on va manger parce qu'on a faim voilà et on va à Annette où j'ai jamais été mangée pour ma part <rire> chaumière de cette nains comme j'ai travaillé un petit peu cet été il y a un petit diamant caché tu vois parce que les satanins ils vont chercher des diamants dans la mine et tout et il y a un petit diamant qu'ils ont réussi à, à trouver et qu'ils ont caché dans la chaumière donc moi je me dis l'aura va partir là, du diamant vous vous voilà. vous le savez pas. absolument pas <rire> donc, <rire> Allez. bon donc au moins on sait que c'est dans cette zone oh, j'ai l'impression que c'est pas qu'il faut pas chercher les œufs je te jure <rire> je suis en train de chercher le diamant je sais pas où il est. Il est là Où ça Ah ouais Attends parce que par contre on voit rien à la caméra. Je suis en train de bosser pour le blog pendant que les filles sont en bas. Bon on a été manger, il est presque 16h et là on va au Walt Disney Studio. Mais n'importe quoi Tu crois que j'ai pas entendu Non il n'y a pas 10 000 personnes qui nous regardent bah... Bah, je crois pas. <rire> pas en même temps. <rire> donc du coup là on va au Walt Disney Studio, on va découvrir la saison de la force, puisque bah pour ma part et pour la. C'est ça. Sa... C'est toi Sarah qui l'a pas vu donc Ouais non. Voilà. Euh, je donc... dire, toi <rire> <rire> arrête, comment tu veux, je <rire> Donc on va découvrir la saison de la force avec euh, notre petite Sarah. Et moi, on, on va déjà. voir. Oui et on va voir Alex de DLP polémique qui est apparemment dans le coin ah tu vois première fois que tu découvres la décoration c'est joli franchement j'aime beaucoup je sais pas je trouve qu'avec le, le vaisseau au fond ça rapporte vraiment quelque chose quand on se retourne ça donne ça Sarah et la machine magique <rire> je te jure Je zoome de l'extrême Vas-y Sarah, allume Vas-y on compte sur toi Sarah Là, le truc rouge wow. C'est léger. Vas-y, vas-y, montre. montre Alors là je vais éteindre les lumières juste en haut Et voilà wow, Quelle magie ah non, mais va, Et genre la moyenne <rire> et tout, tu peux le faire Ah, On ah, a un autre on a, il y a un autre Vas-y Tu vois Ouais, ouais, ouais, je vois Ok, qu il y a qui Ah, ça Oh, wow, regarde ça <rire> Attends, j'ai pas vu Bah là, tu vois, c'est enfin, c'est le bon truc C'est quoi la lune la... la ligne, là Non, je vois pas La ligne ah que Ah oui, je regardais en dessous <rire> <rire> Regarde comme c'est mignon notre petite Laura oh. qui s'amuse avec les lumières alors pour ceux qui se posent la question dans les secrets de ma vidéo Walt well Disney Studio, j'avais parlé de cette machine là. Elle vous la met dans le petit qui est juste là, de, de l'autre côté, voilà de, comme ça, et, et en fait euh, je cherchais les lumières, ce que ça avait fait sur les studios, mais en fait non c'est dans le restaurant que vous pouvez modifier les choses et comme vous pouvez le voir, grâce à notre très chère Laura, ça fonctionne en <rire> D'ailleurs, j'en profite ça, pour vous dire ouais. que nous avons retrouvé ah Alex non. de Delve Polémique Bonjour la Pixia Salut Il est très content d'être là. Tu vas être notre guide pour le, la saison de la force. Hein. Ah oui, grave Avec plaisir Je compte sur toi pour m'expliquer parce chose, que je là. vais rien comprendre. Ok. Donc là, je suis en train de traîner la team à Disney Junior puisque euh, Alex ne l'a jamais fait. Laura, tu l'as déjà fait Sarah oui, Moi aussi mais c'est l'ancienne version je bah, crois que j'ai fait. Bon, allez avec beaucoup de bonne humeur et de plaisir on y va <rire> Bon bah on s'est fait refouler à deux minutes près de Disney Junior et on est très triste. Mais comme Alex n'a pas fait Stitch Live et qu'on euh, est sur un thème euh, très particulier de vlog aujourd'hui, et bien pour toi on va aller le faire. Alors, qu'as-tu pensé de Stitch Live Bah franchement j'ai grave kiffé, je m'attendais pas à ça. Je sais pas comment ils arrivent à gérer cette technologie, parce qu'apparemment le gars qui, est, euh, qui, qui gère le Stitch est tout seul, et il gère à la fois les visuels, le son, j'ai l'impression qu'il limite sa voix mine de rien. Non, franchement, pour les tout petits même pour les adultes, c'est marrant, c'est drôle, ouais. c'est bien fait. On sur un casque qui faisait vraiment plein d'interactions avec les personnages, en fait. Bah ouais, en plus, il est drôle. Bon, je pense qu'ils doivent avoir un talent comique, mais... Je pense. Bon, les aussi. Ouais. C'est bien. C'est tout la marche. Meilleur spectacle clever, hein. Je la connais. La force, elle est après. Là, on est au Harrington. Vous en avez porté quoi, ici C'est la plus Alors, moi, je le connaissais déjà et je n'aimais pas du tout. Et ça a fait que je me suis rendu compte que c'était. Voilà, bah moi je trouvais ça rigolo qui est plein de personnages, après c'est vrai que n'ayant jamais vu Star Wars, je me suis un petit peu beaucoup ennuyée. Yeah. Voilà, mais au moins on l'a fait. Voilà, on l'a fait. Voilà, et donc là <rire> on est à Harrington, j'ai dépensé plein de sous, mais je vous montrerai ça dans un haut. Voilà, j'ai beaucoup craqué. ça n'a pas été raisonnable du tout. Non, et là je vais faire mon premier échange de pouces. Enfin, s'il y a le tableau des pouces qui vient. On l'attend Premier échange D'ailleurs, <rire> premier... elle est contaminée. <rire> Voilà Merci c'est mon butin du jour Je suis trop contente, c'est mes deux premiers pins trading quoi, je les trouve vraiment joli. En plus je crois que celui-là il vient du Japon. Ou des US, je sais plus. Bah voilà pour ce vlog. Euh... Ah. Ok je recommence. C'est la fin de la journée, on est fatigué. <rire> voilà pour ce vlog la Pixie Army. Euh, Spéciale de toutes les choses qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on n'a jamais faites sur le parc. Vous en avez pensé quoi Il y a un truc que vous avez préféré faire ou pas aujourd'hui mmh tout j'en ai été cool, ouais, ouais. cool. j'ai bien aimé euh, prendre des photos avec les personnages moi avec je Mickey. pense que je vais me pencher sur prendre des photos avec les personnages ouais, ouais, si <rire> même... ah j'ai kiffé le rencontre ouais. j'ai beaucoup aimé Mickey aussi <rire> c'est très étonnant ouais. mais j'ai hâte <rire> bon bah sur ce la Pixie Army merci de nous avoir regardé, merci de nous avoir suivis mm -hmm. euh, si la vidéo vous a plu un petit like peut-être qu'on pourrait faire ça avec d'autres personnes ça pourrait <rire> être bien voilà, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas également à vous abonner à saradote et Side. Je vous mets les liens en barre d'infos. On fait la bonne youtubeuse ou pas <rire> C'est ouf Bon, et on attend dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous aime. Vous êtes prêtes Oui. Bisous, bisous, bisous.